Bonjour, euh, c'est ma, ma première vidéo euh, pendant l'année 2020. Aussi, je vous souhaite une très bonne année, pleine de santé, de bonheur et de joie. Et, et donc, pour faire ce, ce, ce motif-là, ce, ce point qu'on appelle normalement, il, il est appelé larme, larme d'indien, mais j'aime pas cette appellation. Larme de joie, disons donc c'est quoi c'est fait avec euh, comment il fait ce point est, Il est fait avec des mailles serrées, des mailles serrées, et là c'est des doubles brides, des doubles brides qui sont crochetés trois rangs, qui sont crochetés trois rangs plus, euh, plus bas, et chaque fois on avance, euh, chaque fois et on, avec différentes couleurs, on peut en faire une couverture une tête d'oreiller on peut en faire plein de choses si vous aimez ce point restez avec moi pour savoir comment le faire donc euh, euh, pour commencer je sépare je sépare les, les, les, les doubles brides par exemple pour le premier rang là si je, je les ai séparés par 5 5 mailles serrées et avec la, la, la bride là ça fait 6 donc j'utilise un multiple de 6 le nombre de points c'est un multiple de 6 si si je fais ma, ma double bride et je fais ici je sépare par 6 ou par 7 donc il faut compter le nombre, si c'est 6 c'est de séparation plus 1 c'est 7 donc je fais un nombre de mailles multiple de 7 et ainsi de suite là pour cet échantillon je, je, on va faire la même chose, je vais, je vais utiliser différentes couleurs, les, les couleurs c'est ce que vous avez, moi j'ai ces couleurs là, donc regardez, j'ai ce, cette couleur, un gris, une couleur turquoise, un vert, orange, orange et, et mauve, donc je vais essayer de marier ces couleurs là, je commence par, euh, par le, la couleur. je commence par la couleur grise. Quel type de laine c'est pas important. C'est un échantillon. Vous utilisez ce que vous avez comme couleur. Et il suffit que ce soit les fils de même épaisseur. Parce que vous allez utiliser le même crochet. Donc euh, je vais utiliser un crochet pour ma part. Je vais utiliser un crochet numéro 5. Et là, c'est euh, bébé rainbow. C'est un fil numéro 4. C'est un, euh, un fil numéro 4. Et là aussi c'est Baby Rimbaud. là c'est un autre fil c'est un autre fil qui s'appelle Merode mais il n'y a pas de numéro, mais je crois c'est à peu près la même chose même, même épaisseur, aussi je vais utiliser le même crochet pour, tout, pour toutes les couleurs donc, mes ma, mailles ma, ma chaînettes je vais en faire 24 voilà j'en ai là 2, 4, 6 8 10 que 6 8 10 12 j'en ai 12 14, 16 18 20, 20. et là c'est 22 et là mes 24 mailles d'accord je vais faire une maille de plus donc voilà j'ai ajouté j'ai 24 mailles chaînettes j'ai rajouté une maille chaînette dans la deuxième j'introduis le crochet j'introduis le crochet je tire le fil j'ai deux boucles sur le crochet un jeté et je fais tomber les deux boucles voilà ça c'est une maille serrée donc j'introduis encore une fois le crochet je tire j'ai deux boucles je, je fais un jeté et je laisse tomber les deux boucles ainsi de suite donc on va faire des on va faire des mailles serrées sur dans toutes les mailles chaînettes voilà j'ai fini mes 24 mailles euh, donc là qu'est ce que je fais à la, à la dernière je vais couper le fil parce que ce tra ce, ce travail ce ce motif se travaille sur une ligne chacune donc je tire voilà je reviens au début de de mon motif, dans la première maille je prends ma deuxième couleur voilà ma deuxième couleur, moi je vais utiliser ce vert je laisse un peu le fil hein, et je fais un, un petit nœud là j'introduis mon crochet dans la première maille et ici aussi donc je vais sortir et je vais faire une maille chaînette, je fais une maille chaînette et dans la même maille je fais une maille serrée et je prends le fil là pour le cacher, je fais une maille serrée, voilà, dans la première, je fais une deuxième Une troisième maille serrée et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Voilà j'arrive à la fin du rang, j'ai fait le vert, donc aussi je coupe parce qu'on a dit que ce motif se travaille sur chaque, chaque ligne. Je fais comme ça et je serre. Donc j'ai fini avec le vert, je le laisse de côté, je prends cette couleur mauve. Voilà. Et je fais la même chose. On va faire trois rangs de mailles serrées. Après, on va commencer à faire les larmes. Donc, je fais toujours mon petit nœud. Hein, et j'introduis mon crochet dans la première maille. Maille serrée ici. Hein, comme ça. Et je fais une maille chaînette. Ensuite, dans la même maille, je fais une maille serrée. Je prends le fil ce petit bout de fil, je le prends avec moi et je fais un rond de mailles serrées encore une fois. Donc j'arrive à la fin j'ai fait ma dernière maille serrée et comptez vos mailles euh, euh, vous devez retrouver le nombre de mailles que vous avez fait au départ. Ok, je coupe ce fil encore une fois à la fin de ce rond. Et je vais au début du rang. Hein? Je, je retourne au début du rang. J'introduis une autre couleur. Moi pour, pour moi, c'est celle-là. Il est un peu orange. Et donc, je fais mon nœud comme toujours. Je fais mon petit nœud. Dans la première maille, serrée que j'ai. J'introduis mon nœud là. Et je le sors. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant je vais faire, je vais faire deux jetés, je tourne le crochet, je tourne le fil deux fois sur le crochet et je vais sur la première, dans le gris là, dans la première maille quand, que j'ai fait au début du rang et je vais par derrière la prendre comme si une relief, comme si je fais une, une bride double en relief. Vous pouvez prendre ce fil-là, hein, ce fil-là, ou celui-là de la première. Mais moi, je préfère partir par derrière et je tire le fil. Et là, j'ai quatre boucles sur le crochet. J'ai quatre boucles. Donc, je, je fais un jeté. Je laisse tomber deux. Un jeté. Je laisse tomber deux. Et un jeté. Et il y a mon fil qui ressort. Un jeté. Et je laisse tomber les deux dernières. Voilà. Je prends le bout de fil là, je le prends avec moi. Donc voilà ma première larme faite. Là, la première maille serrée, elle est croche. J'ai travaillé. Donc je vais aller dans la deuxième. Dans la deuxième, je fais une maille serrée. Dans la deuxième. Attendez. Que je vérifie bien. Voilà. Ça, c'est ma première maille serrée, celle-là. Donc je vais dans la deuxième ici. Et je vais faire une maille serrée. Deuxième maille serrée, on a dit que moi j'ai fait un multiple de 6 donc je vais faire la première elle est là et je fais 5 mailles serrées et ça fait un total de 6 donc mon travail se fait sur un multiple de 6 parce que ben, j'ai choisi de séparer par 5 voilà. donc une j'ai 5 et là je, fais, je prends deux jetés, je fais deux jetés, et je vais descendre dans le premier rang, de, euh, deuxième et troisième. Là, je descends dans le premier, donc il faut avoir trois rangs, et je descends là, hein, vous voyez, je descends là, et je vais dans cette maille serrée, essayer. même ici compter, même ici compter une, deux, 3, 4, 5, et dans la 5. Là, celle là faire votre double bride dans votre maille en relief et voilà je fais comme ça voilà j'ai fait ma double bride ici j'ai celle cette maille je, elle est déjà crochetée maille serrée vous voyez le jaune celle là elle va avec avec la double bride donc moi je vais travailler ma maille serrée ici donc et là je tire le fil d'abord et je travaille ma maille serrée ici et je vais faire 5 mailles serrées. Je vais faire 5 mailles serrées comme ça. 5 mailles serrées de séparation. On va recommencer, vous allez comprendre juste. Voilà, 1, 2, 3, 4 une autre affaire je fais un double jeté et je compte hein. je vais descendre dans la maille qui est juste en bas mais dans le premier rang deux rang trois rangs plus bas deux rangs plus bas hein, dans le troisième donc. et là puisque j'ai travaillé sur celle ci je compte une deux trois quatre cinq et dans la sixième je travaille Voilà. Vous avez 5 mailles de séparation. 2, 4, 5 mailles de séparation. Vous faites, vous faites votre larme ici. Donc, dans celle-là, vous avez travaillé votre maille serrée. Hein? Vous voyez? Celle-là, dans celle-là, hein? dans celle-là, il y a la maille serrée. Celle-là, c'est pour, elle compte pour la double bride. Et moi, je travaille ici. Hein? Je répète. Regardez. Vous avez votre maille serrée. Il y a le fil qui sort. Il y a une maille serrée. Celle-là. On ne travaille pas, elle, elle compte elle, elle, elle comme si on avait travaillé pour la double bride, donc je viens dans la suivante faire ma maille serrée. Donc, et là, je, je compte 5 cinq, cinq mailles serrées de séparation. Voilà, et la cinquième, je prends mon fil, je fais un double jeté et je descends plus bas ici, pour faire ma double bride en relief, voilà, double bride, donc j'ai 2, 4, 5 mailles de séparation, et je travaille là, et ici c'est facile à voir, regardez ça, il y a ma maille serrée, sur celle-là, je travaille pas, il y a ma double bride, et je vais aller dans les autres pour travailler, et je dois avoir, il doit me rester 5 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Si vous comptez bien, vous, ne vous trompez pas, vous aurez le compte. Voilà, voilà j'ai fini ce rond. On coupe le fil encore une fois. Faites, je fais comme ça moi pour que ça reste. Et je, je tire pour faire un nœud. Voilà. Je vais recommencer, je prends une autre couleur, maintenant je prends celle-là, je fais la mauve, c'est ma dernière couleur. Donc, vous prenez autant de couleurs que vous voulez, moi, donc je prends ma prochaine couleur, celle-là, c'est la turquoise. Et je, je laisse un petit peu grand comme ça. Voilà, et voilà mon nœud. et je vais... Dans ma première maille serrée, regardez, elle est un peu cachée par, par ça, donc je fais, je m'introduis dans mon travail, dans ma première maille serrée, j'introduis mon œuvre, je fais une maille chaînette, comme on faisait auparavant, une maille chaînette, et dans la même maille, je fais une maille serrée. Et là, je fais, je vais dans la, dans la deuxième, et je vais faire... Euh, de ma chaînette et je vais descendre maintenant mon troisième rang c'est pas le gris c'est le vert donc je vais je fais je je noue mon fil je prends deux jetés je fais deux jetés je vais pas dans la première je vais dans la deuxième et, et je m'introduis vous pouvez prendre ce, ce brin là quand vous voulez celui là ou celui là mais moi je préfère la faire par derrière comme pour une bride en relief donc et je m'introduis, j'ai mes quatre boucles. Je sors, je fais sortir deux boucles, deux boucles et deux boucles. Voilà. Bon, voilà. Maintenant, j'ai les deux mailles les deux premières mailles serrées. La première, je l'ai travaillée. La deuxième, elle compte pour la bride en relief. Et là, je, je vais is, venir ici et faire mes brides de euh, mes mailles serrées de séparation. Une, deux. 3, 4, 5, et là je tombe sur ma bride en relief, donc je, je, je prends le fil, je fais deux jetés, et je vais descendre plus bas, ici, dans la maille serrée du troisième rang, quand je dis troisième rang, c'est que je compte d'ici 1 2 et le troisième, c'est celui-là, hein? c'est ça ce que ça veut dire pour moi. Troisième rang, donc, et je, je fais ma bride 2 on laisse tomber deux par deux. Voilà, et là pour les mailles serrées, comme toujours, celle-là elle est déjà travaillée, celle-là elle est pour la bride. Et là, moi, je vais venir travailler ici mes mailles serrées de séparation. Une, deux, trois, quatre et cinq. Et la cinquième, je tombe sur la bride en relief. Donc, je noue mon fil et je descends. Je descends pas sur le fil gris, mais sur le fil vert. Donc, je descends ici. Je regarde bien où est-ce que je vais la mettre ma bride ici. Donc je... et je fais tomber mes mailles deux par deux. Voilà, donc voilà ma maille serrée. celle-là travailler, celle-là c'est pour la bride de relief et moi je travaille ici. 5 et là je tombe sur toujours sur euh, à côté de regarder ce que ce que ça fait celle là elle est un peu plus basse que celle là la suivante sera là et la suivante sera là jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'il y ait plus de, de mailles serrées ici et après on va je vais vous montrer je vais vous dire ce qu'on va faire là j'ai 5 mailles de séparation donc je fais deux jetés je prends le fil je fais deux jetés et je descends en bas pour faire ma double bride. Voilà. Et comme je dis toujours, celle-là déjà travaillé celle-là je laisse pour la bride et je travaille. Là, je n'ai plus cinq mailles serrées à la fin. Je n'ai plus que quatre. Une, deux et trois et quatre. Voilà regardez regardez ce que ça donne voilà. je vais encore une fois comme toujours couper le fil et faire mon petit nœud voilà je serre hein? regardez maintenant je vais reprendre ma série de couleurs euh, je je n'introduis plus de couleur moi, parce que j'en ai plus. Je, c'est pas la même épaisseur. J'en ai mais c'est pas la même épaisseur si je je le fais pas. Donc je vais aller dans ma première. Je fais mon petit nœud d'abord. Ça ce, ce nœud c'est comme vous voulez. Vous le faites. Moi je le fais parce que j'aime bien. Je trouve que ça sert plus. Mais vous pouvez faire comme ça juste comme ça. Hein, vous introduisez votre fil et vous faites votre maille votre maille chaînette. Hein. Vous n'avez pas besoin de nœud. Après vous prenez ce fil avec vous. Là, j'ai fait ma première maille chaînette et je fais mon maille serré dans la première. On fait toujours ça. Je tire et là, je continue. Je fais une autre maille serrée. J'ai fait deux mailles serrées et je, je tombe sur la troisième. Et là, je vais faire deux mailles jetées et je, je vais aller sur le troisième rang. Le troisième rang, ce n'est plus le vert. Un, deux. Le troisième, c'est le mauve. Donc, je prends cette maille serrée derrière et je vais la travailler voilà une deux et trois voilà. et vous avez les, les, les brides qui sont en escalier comme ça et ça donne un, un joli motif et comme on a dit celle là déjà travaillée. celle là c'est pour la bride et je vais travailler sur celle là et je fais mes cinq mailles de séparation Ça fait un joli couvre-lit afghan ou bien une tête d'oreiller, plein de choses qu'on peut faire avec. Voilà, voilà. J'ai une, deux, trois, quatre, cinq mailles de séparation. Je tombe sur la bride et je fais deux jetés et je descends en bas. 3 rangs, 1, 2. Dans le troisième, j'introduis mon crochet derrière la maille serrée et je fais ma double bride. Je laisse tomber deux, deux. Et deux. voilà et comme on a dit celle là a déjà travaillé la suivante elle est pour la bride et je continue mon rang j'espère que vous avez compris que vous pouvez maintenant poursuivre celle donc vous poursuivez comme on a fait pour les autres rangs. vous finissez ce rang et on se retrouve à la fin de ce rang vous n'avez plus 4 ni 5, vous avez seulement 3 mailles serrées à faire. Une, 2, et 3. C'est là, c'est pas une maille, ça c'est juste le nœud que je fais à la fin. Hein, regardez quand je serre, c'est juste le nœud. Moi, je moi, je tire pas, Moi, normalement on, on fait que comme ça. Moi, je préfère faire comme ça. Ça tient plus, regardez voilà Moi, je ne fais pas que tirer, je fais comme ça, je fais comme si je fais une maille chaînette et je tire et je tire. Hein? Et là, ça me fait un nœud, c'est plus sûr que juste tirer le fil. Hein? C'est comme vous, vous avez le choix, vous faites ce que vous voulez pour ça. Mais voilà, voilà ce que ça donne jusque là, hein? les larmes. Là, j ai, j ai, il me reste trois. Le prochain rang, il nous restera deux. Et le, le, le rang suivant, il nous restera une seule. Après, on va faire une larme ici et il ne restera plus de maille serrées derrière. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, il faut commencer, on recommence comme au début. Comme au début. Donc, euh, j'introduis ma deuxième couleur là. Moi, je, je, je vais poursuivre la série de couleurs. Comme j'avais fait ici. Donc, je vais faire mon petit nœud comme toujours. Et j'introduis mon crochet dans ma première maille serrée je serre le nœud, hein, je tire, je tire sur le nœud et je fais une maille chaînette et dans la même maille, même maille serrée je fais une, une maille serrée. Dans ma première maille je fais une chaînette et une maille serrée. Une maille serrée dans la suivante, une maille serrée encore. Donc j'ai 3 mailles serrées ici et là, je vais faire 2, 2, 2 jetées et je descends 1, 2, 3. Là, je vais descendre dans le rond jaune et je vais faire ma double bride 1, 2 et 3. Voilà. Donc elle est un peu, petite épaisse. Et là... Comme toujours, je vérifie, ça c'est ma maille serrée travaillée, maille serrée pour la bride et moi je vais faire ma maille serrée, ma série de mailles serrées séparation commence ici. 2 et 3, 4 et 5, mais 5 mailles de séparation et encore une fois vous faites un jeté vous descendez un deux sur le troisième rang vous prenez la maille serrée par derrière et vous faites votre double bride voilà et vous vérifiez encore là où vous allez mettre votre maille serrée, vous allez commencer votre série de mailles de séparation les cinq et ainsi jusqu'à la fin du rang. à la fin du rond vous n'aurez plus trois mailles mais vous aurez plus que, vous, vous n'aurez plus que deux mailles Là, j'arrive à la fin et il me reste que deux mailles serrées, comme on a dit, deux mailles serrées à la fin. Et voilà, je fais la même chose. J'arrive là, je coupe mon fil et je tire. Voilà. J'espère que vous aimez mes couleurs. En tout cas, c'est ce que j'ai. Et le prochain, la prochaine couleur que je vais introduire encore, c'est le mauve. Ok, donc je reviens au, toujours ici. Je fais ma maille chaînette dans la première maille serrée. Vous faites votre maille chaînette et votre maille serrée dans la première. Et vous faites vos mailles serrées jusqu'à ce que vous arriviez. Une, deux, trois. Et là quand vous arrivez sur la, la, la bride, vous, vous travaillez la, la, la maquille sur la bride et donc vous faites vos doubles brides et vous descendez un 2 et là on descend sur la couleur turquoise pas la verte maintenant. Donc on fait notre, notre bride je dis. Voilà et donc je laisse celle-là, je laisse celle-là et je viens travailler ici. Mais cinq brides de séparation une deux trois quatre et la cinquième vous voyez ma cinquième bride j'arrive ici donc je fais un double jeté et je descends sur la couleur turquoise derrière la maille serrée qui se présente en face et je fais ma double bride comme on a dit donc je vais commencer à travailler les mailles serrées de séparation ici je vous ai montré comment comment vérifier et puis vérifier le nombre de mailles si vous vous trompez si vous ne trouvez pas la même le même nombre de points de mailles à la fin c'est que vous vous êtes trompé quelque part donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles de séparation à l'intérieur. Et mon double jeté. Et je viens ici faire mon bride. Ma double bride. Voilà. Et mes mailles de séparation. 1, 2, 3. 4 et 5 et double jeté pour aller faire ma double bride ici. Voilà. Je laisse tomber les boucles de par deux. Et combien il me reste Il me reste une seule maille à la fin. Voilà je la travaille maille serrée voilà je coupe mon fil et je serre voilà ce que vous allez obtenir après la couleur moi, moi j'introduis la jaune je poursuis la série de couleurs hein, le, le même ordre Donc, euh, si vous voulez, je commence par faire mon nœud. et comme on a fait jusque là et ma, ma première maillette, <coughs> je tire et je fais ma maille serrée ici aussi. Dans la première maille serrée, je fais une maille chaînette et une maille serrée. Là, je fais mes mailles serrées Jusqu'à ce que j'arrive. Là, j'en ai fait trois. Je continue de fermer maille serrées J'en ai fait quatre là. Et voilà la cinquième. Là, j'arrive à cette bride. C'est double bride, donc je, je, je fais deux jetés et je descends 1, 2, 3, là cette fois je descends au niveau du, du fil gris de mon troisième rond. serré grise en relief et je fais ma double bride il ya ce bout de fil okay. voilà et je continue comme on avait dit là c'est ma maille serrée celle-là c'est pour la bride et je vais continuer maille serrée ici une les ma serrées de séparation de 4 et 5 et je vais refaire la même chose donc je continue comme avant je descends 1 2 je descends au niveau du troisième troisième euh, troisième rang et là je prends la maille serrée par derrière en relief donc je fais ma double bride en relief voilà je continue le rond jusqu'à la fin J'atteins la fin du rang, j'atteins la fin du rang là, et il me reste une seule j'arrive ici au niveau de la double bride, et il me reste une, une seule maille, donc je vais faire ma dernière bride ici. Donc, je prends mon dernière maille serrée pour faire la double bride donc voilà je termine je termine ce tour je coupe le fil également comme avant j'arrête et là je reviens après la couleur jaune je, je, je vais faire la bleue et je commence donc la turquoise je veux dire donc je commence je vais dans la première maille dans ce rond là donc on a terminé et je vais faire la première J'introduis je, je, d'abord le fil ici et je vais, je vais faire ma. Je, je fais une maille chaînette, je fais ma maille chaînette et je fais deux jetés et je vais sur le troisième rang pour faire. C'est toujours dur un peu la première, ok? Donc voilà, et je fais ma double bride ici. Voilà. Et là, c'est là j'ai travaillé la double bride, donc la suivante, je commence. Oui, c'est la première où j'ai travaillé la double bride, donc je prends la deuxième, et je commence mes mailles serrées: 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, mes 5 mailles, mes cinq mailles serrées de séparation. Je recommence comme au début, comme on avait fait ici. Donc là, je recommence et je fais 2 mailles, 2 jetées et je vais sur la maille serrée du troisième rang et je la prends par derrière. Voilà, et je fais ma double bride. Je continue comme ça voilà ici je l'ai travaillé celle là pardon. celle là il y a une maille serrée celle là c'est pour la double bride et donc la suivante c'est là que je vais faire mes mailles de séparation c'est comme ça que vous n'allez pas vous tromper si vous faites attention la quatrième et voilà la cinquième donc voilà, on continue à travailler comme ça. Une fois, on termine, on termine le point. Quand, quand il n'y a plus de points, on fait notre dernière demi-bride ici vers la fin. Et le rang suivant, on recommence. On, on recommence comme on avait fait ici au début. Et donc, il y aura, après, il y aura une série comme ça. Une série qui va aller comme ça. Et voilà, on termine et on, on cache tous ces bouts de fil là. On va les coudre pour les cacher sous le travail et on se retrouvera. Voilà, mon modèle ou mon motif, il est, il est, il est terminé. J'ai caché tous les fils. Hein, tous les... Donc, euh, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez bien vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne fin de soirée. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.